What's up J'espère que vous allez tous magnifiques manœuvres pour une nouvelle vidéo de compagnie de personnes Parce que je n'ai pas l'ami aujourd'hui les amis, on est sur K-Faction, le meilleur serveur PvP, Faction de la planète Aujourd'hui mes chers amis, euh, je vais vous présenter une vidéo très très très importante Mais juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que ce week-end euh, On est encore en train de tester les PC d'hiking, en fait je vais vous montrer c'est au pire si vous voulez pour que, pour que vous allez vraiment voir en fait euh, On est en train de tester, comme vous voyez, mais il y a des petits problèmes donc euh, regardez ça, le piratage il commence, ça prend du temps et tout. Sauf que il n'y a pas de durabilité sur l'item et euh, on n'est pas capable de prendre les items encore pour l'instant. Donc le temps que je fasse ça, comme vous voyez regardez le computer il, il, il pas comme ça des fois mais normalement il s'en fait avoir 3 dura donc c'est bizarre. Ça va être corrigé bientôt et aussi vous allez pouvoir prendre les items dans les coffres euh, au fur et à mesure. Donc là on est en train de tester là-dessus euh, sur ces coffres là. Sachant que le coffre en volcanite il est indécryptable. Donc le coffre en volcanique qui est ici, donc celui-là il est impossible de le décrypter Donc euh, si vous avez, euh, par exemple, je vous donne un exemple tout con, mais si vous avez euh, ce coffre-là dans votre base, en plus d'avoir plus de slots, il vous permet d'être indécryptable Donc faites attention les amis, parce que peu importe la sécurisation que vous allez mettre à vos coffres, dans la prochaine update vous allez pouvoir euh, vous faire hacker vos, euh, vos trucs aussi euh, on va je vais essayer de voir Mais euh, là, on est en train de travailler Ça, c'est juste une, un, un, un fixe je suis en train de travailler sur la nouvelle update Donc, euh, j'ai déjà commencé à rajouter des idées et tout Je voulais savoir si vous avez des idées Pour KaFaxon, vous les dire dans les commentaires On est en train de travailler sur une grosse grosse grosse mise à jour Donc, euh, il y aura un système d'habilité et tout Qui va arriver aussi Mais ça, c'est pas dans cette mise à jour-là J'ai séparé la grosse mise à jour en deux Donc, pour qu'il y en ait une à chaque semaine Bref, vous allez comprendre quand ça va arriver Mais je veux quand même des idées pour, euh, pour, la, pour le futur quoi Donc, si vous avez des petites idées euh, Dites-moi dans les commentaires, ça me ferait super plaisir euh, Dites-moi pas le retour des j'aime Parce que euh, je vais vous spoiler directement Mais il y a le retour des... Euh, des gemmes mais pas des gemmes en fait ça va être des enchantements qui vont être obtenables dans une table d'enchantement volcanique et ça va être des nouveaux enchantements comme tu vas pouvoir voler dans tes claims des trucs comme ça euh, des enchantements du genre je veux pas vous spoil trop aujourd'hui mais c'est une grosse grosse grosse mise à jour qui arrive pour cofaction et je suis très très très content euh, de cette mise à jour là lorsqu'elle va être faite, je vais vous en parler j'en fais une vidéo on va payer les youtubeurs pour euh, faire revenir du monde sur cofaction vu qu'en ce moment bon les, les, les, les, les co-descents c'est pas plus grave que ça parce que tu sais c'est quand même notre première version avec sk il y a eu quand même des petits problèmes et tout mais bon je parle trop c même pas de vidéo pour ça, à la base je voulais juste faire un intro pour vous dire que nous allions euh, aujourd'hui défendre la base d'un abonné en fait, donc euh, je vais vous expliquer un peu le concept, il y avait un joueur qui s'appelait Clemfield, euh, c'est un joueur qui joue à quasiment toutes les versions de Cavaction, je le connais depuis vraiment longtemps, et j'ai vu qu'il était en train de se faire piller quand je me suis déporté aléatoirement, et j'ai vu qu'il se faisait piller. Donc au début j'ai regardé le pillage et j'ai fait waouh ils sont vraiment bons c'était easy cheat easy peasy des gens comme ça il était full volca et tout et je voyais qu'ils se faisaient enculer en fait les films de ses potes donc je me suis dit ok je vais me prendre un full volca je vais les aider à pvp vite fait c'est juste pour m'amuser un peu vite fait on n'a pas on a tué personne n'inquiétez vous pas on a j'ai juste à la fin j'ai donné mon stuff quoi aux gens qui étaient là et puis au final ouais c'est tout mais euh, sinon inquiétez vous pas il a pas j'ai pas tué personne j'ai on s'est juste amusé à pvp et tout si vous avez envie de voir ça ben vous pouvez continuer à regarder la vidéo c'était assez marrant euh, les huit premières minutes, il y a du commentaire et tout, et ensuite euh, c'est un avance rapide vu que c'était trop long, et ensuite j'ai back parce que je voulais pas, euh, je voulais pas que ça dure encore une heure, vous voyez. Donc voilà, en espérant que cela vous fait plaisir. Si vous voulez le nous rejoindre sur Cavaction, le lien est dans la description, et puis il y a un concours en ce moment sur Twitter pour gagner 250 euros de points boutique. Donc euh, à vous de jouer, mes amis. Oh là là, les amis, j'ai pas le temps pour un être nous devons aider notre ami. Il se fait, il se fait péter la gueule. On va l'aider. Euh... Donc lui est avec nous, faut péter les autres gars, ok les amis? C'est un abonné à moi, il se fait raid. Il joue sur mes serveurs depuis méga longtemps. On va pas l'abandonner les amis. On est des personnes de type très généreuse et très aimable. Donc nous allons vite fait lui filer un coup de main, ok? Vous êtes prêts? On va aller en haut, il est juste là. Ah oh, merde. Ça va mal mon truc. En fait, il s'est fait péter toute sa base comme vous voyez, le pauvre. Le icons, il va ici. Allez, les C'est bon. Donc, euh, faut péter lui. Allez, allez les amis, on est les best des bestes, on va les tuer Allez, allez, allez, on fait ça pour la nation Pour protéger nos, ab nos abonnés De tous ces vilains garçons Non Tu crois que tu vas m'avoir toi mon petit Non tu vas pas m'avoir, reviens ici tout de suite Petit bâtard Reviens ici. Non Attaque pas mon ami Ils sont où Ils sont partis en haut. Oh merde, je suis coincé, attends. Oh merde. C'est bon, on est là. Vas-y, tue-les Tue-les, tue-les Allez, go Y'a 10% non Y'a tourne Allez Mets-moi en haut Sapristi euh, On va lui prendre plus de heal, on va acheter ça par là. Prendre ça. Je veux te fight où tu veux aller ils sont où ou là Ah il y avait Ah ok ok Je voyais mal Ok eux c'est... eux sont gentils Lui il est... Parti où On va prendre pomme attends je suis coincé là Je vois pas de où oui, il... Ah il est là Oh my god les amis Il y en a un qui est en train de piller il Faudrait peut-être aller s'occuper du gars qui pille Pour pas que le gars il fasse des trucs à base Attends, euh... Yo eu le gars qui paye. Attends. Ok lui il va aller là-bas. Donc on va aller ici. C'est compliqué cette base-là gros. Easy cheat, le gars il est en haut là. Attends. Il est en train de faire péter sa base. Attends, attends. Euh... Non Je vais mourir. Ah oh, non c'est bon. Yo, il y a Torn Qui qui joue avec Torn On en en 2019, les gars Faut vraiment que je trouve une façon d'aller en dedans, là. Ok, il essaie de faire péter des coffres. C'est justement ce que je veux empêcher de faire. Fuck, ma mission, les amis, va échouer, je crois. Une porte. Qui qui a besoin d'une porte Personne. Par exemple, je prendrais bien des blocs. High cobble 64. Qui est où, le gars Qui essaie de sortir par là Ok, ok, maintenant, c'est bon. Maintenant, on a une ouverture vers lui. Ok, vous êtes prêts Allez, je vais te soulever, mec. Je vais te soulever, mec. Je joue pas ça avec moi, mec. Je suis trop des PVP, mec. On m'appelle le euh, je sais pas c'est qui en fait. <rire> c'est un genre de Formule 1, non un Truc comme ça. Attends, on va prendre une petite pomme comme ça. Parce que quand même, hein, on va. On va donner quelques coups d'avantage. parce que c'est pas juste sinon hein. Faudrait vraiment pas que, que tu meurs. Ça serait triste. Oh non, ils sont deux contre moi. Oh non, je suis pas capable de prendre un 2v1. Oh non, sapristi. J'ai trop mal. Oh non, ça prestige, je vais mourir mes chers amis. Oh non, hop là, je suis tombé, on va remonter. Viens, <rire> over toi et moi. Oh là là là, les amis, ça, ça va pas comme prévu. Hein. Non, il fait péter, il fait péter. Faut, faut pas il faut, faut pas qu'il fasse péter les creepers. faut tuer les creepers, faut tuer les creepers. C'est bon. C'est abaravant c'est compliqué, ce piège-là. Moi, je voulais juste aider un abonné et là, il y a tout le serveur gros Euh, ça, ça. Qu'est-ce qui se passe ici Y'a-t-il quelqu'un qui est mort Je pense que quelqu'un est mort Je sais pas si c'est qui Vas-y vas-y on va l'attaquer Allez back BAC Il est encore là lui On voit pas Oh, j'ai jamais vraiment fait de ça fait longtemps j'avais pas fait d'assaut de base ou de défense c'est quand même cool hein. même si tu perds du stuff parce que eux ils vont perdre du stuff bien sûr les gens que ont... ça reste quand même amusant ce serait vraiment drôle que lui il voit pas ses cœurs et qu'il meurt full volcan ouais, il va t'en casse-toi il reste quoi il reste lui Oh, lui, il trappe! C'est pour ça ils veulent le sortir de là, en fait. Ok, ok, faut tuer les creepers. Attends, attends. faut tuer les creepers. Ils vont essayer de... Ils vont essayer de le sortir. Mais il est coincé. Ok, parfait. tu à le tuer. Il est où le gars Oh il a un là. Fuck Oh my god, les gars. Oh non Je déteste l'eau. Oh, C'est une tabarnak. Il y a plein de potions ici, il faut essayer de se récupérer des potions. C'est bon, des potions, potions. Oh, oh shit. Je vais récupérer les pommes d'or, je sais pas de où. Allez, allez, on est trois contre lui, les gars. Venez, venez, venez, venez, on est trois contre lui. Non, on est deux contre deux, en fait. Trois contre deux, en fait. En fait, à la base, je voulais aider Clemfield, vu qu'il était tout seul, mais là, il y a tapé plus plein de gens. C'est parti en cacahuète, les amis. L'autre y est-tu mort Ouais l'autre y est mort je crois. Oh il est suprême mais il est, il est full, full stuff lui. Y a-tu des stuff importants ici Oh what Y a des stuff quand même et tout. Ils ont pas tout perdu, ils ont pas encore tout perdu. Ils ont pas encore tout perdu, ils ont pas encore tout perdu. <rire> mais ils ont presque tout perdu. Oh là là, ça va durer fucking longtemps les amis, je vous fais un avance rapide it or not. there is a moment meant for us, and now you made it, but I already played this, not interested, open your eyes, let's get it done, take my hand, just follow me, Shut Okay, on va essayer de battre les amis ça devient trop compliqué ce combat et je veux pas tricher donc faudrait que j'attends que je sois plus en combat donc au euh, hop ils veulent ils s'en foutent de moi donc ils se focus sur moi donc si je m'en vais je crois que mes amis vont être corrects et ils vont se faire euh, ils vont arrêter de se faire focus donc je crois que ça va être bon au on va essayer de voir qu'est ce qu'on peut faire ici euh, attendez qu'est ce qu'on a on a besoin de perdre ça devrait le faire let's go My god. Okay. comment on pourrait faire ça ici On va faire ça comme ça. Boum boum boum boum boum. Ça va sûrement pas marcher. Ok, on est plus en combat, on va attendre 1, 2, 3, 4, 5. On s'en fait barrer les amis, c'était tout un combat. On a réussi au moins, réussi, au moins à aider nos amis euh, de la faction. Donc euh, voilà mes amis de l'internet, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si celle-ci vous a fait plaisir, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao